Bonjour les amis, je suis ici à Puerto de la Cruz, on est le 30 octobre, où il fait 25 degrés. Donc je travaille actuellement sur la poursuite de ma formation au Market Profile. J'ai déjà une vingtaine d'étudiants qui commencent à suivre le cours et il y en a déjà quelques-uns qui ont des bons résultats. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique le Market Profile. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos, j'en publie de plus en plus sur ce sujet-là. C'est une manière de trader totalement fantastique. Donc on arrive à savoir en début de journée où va aller le marché, savoir quel va être le mouvement, quel va être le range de la journée. Donc on fait des résultats fantastiques. C'est une autre manière d'appréhender le trading, mais je peux vous dire que les résultats sont là. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à regarder mes vidéos pour comprendre comment ça fonctionne. Moi je travaille sur cette formation qui va prendre quelques mois, mais vous avez la possibilité si vous le voulez, si vous voyez cette vidéo maintenant et euh, si vous voulez vous inscrire, il y a encore euh, possibilité, vous payerez moins cher que quand la formation sera terminée bien sûr et euh, on participe également ensemble à des donc on échange sur un groupe privé Facebook que j'ai créé et également euh, j'ai proposé donc euh, pour ceux qui le souhaitaient de faire des zooms on se partage des écrans, on discute un petit peu de ce qui se passe sur les marchés donc ça va être euh, super sympa n'hésitez pas si réellement vous n'avez pas encore de bons résultats en trading bien, je vous dis qu'avec cette technique là ça va vous changer la vie euh, si vous voulez gagner quelques centaines d'euros tous les jours, et eh bien songez-y, parce que c'est tout à fait possible avec cette technique-là. Euh, ce que disent les gens qui connaissent déjà cette technique, c'est que c'est le rêve de tout trader, euh, de savoir exactement où va aller le marché, où est le range, quel sera le range du jour, euh, où il faut couper ses positions, à quel endroit il faut rentrer dans le marché. Donc c'est vraiment une technique euh, fantastique, encore peu utilisé en France et en Belgique, mais je peux vous dire que euh, les étudiants qui commencent avec moi vont avoir des résultats fantastiques très rapidement. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et euh, si vous voulez des renseignements euh, sur cette formation, eh n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos et si vous avez envie de venir euh, au soleil et eh bien cet hiver euh, n'hésitez pas ici euh, à Tenerife euh, on bronze le 31 décembre donc euh, c'est l'endroit idéal à 4 heures euh, d'avion de la France et de la Belgique et si vous voulez acheter un, un appartement ici à Tenerife euh, vous savez que je fais également de l'immobilier je vends euh, régulièrement donc à des Français et des Belges euh, des appartements ici soit pour venir y vivre soit euh, en, donc, comme investissement. Il y a beaucoup de coworking également ici parce qu'on a des connexions Internet super rapides ici. Donc c'est top pour le trading. Donc euh, je peux vous dire que si vous gagnez bien euh, en, en trading avec le Market Profile, eh bien, vous pourrez venir ici sans aucun problème. Vous pourrez vous payer un appartement et euh, le mettre en location ou venir vous-même en vacances de temps en temps. Voilà, je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye